On a reçu ce magnifique petit carton Action. Bonjour. Bonjour. Ça, ça c'est extrêmement flippant. Les CD de Mindout sont arrivés. Du coup, l'idée, c'est d'ouvrir. Hein? Vas-y. C'est un peu la fierté d'ici, pour moi. C'est hein? la fierté. On, on en a la main, les mains qui tremblent. Regardez-le comme il tremble. Et voici les beaux CD. Pas beau. voilà. Hop. voici l'arrière. On va la CD, ah, On va ouvrir la CD, hein. tu veux Ton Vas-y, Avec ton petit laguiole. J'aurais <rires> mieux j'ai coupé mes ongles. L'autre jour, je suis allé à la manucure. On a même un livret designé par notre graphiste Elaria et par notre Mibi Mike national. J'ai nommé Michael. Il n'est pas là maintenant, mais il sera là un autre jour. On voit donc le petit texte de contribution. Tous nos contributeurs, une, une. Et dedans, attention, oh. les textes, les textes c'est les meilleurs. Les textes, c'est les meilleurs. Ouais, c'est <rire> la chose la plus intéressante de l'album. Donc on a des, des petites photos noir et blanc, comme ça. Un design assez classe, là, il y a une main qui vient prendre la guitare en plus de l'autre main. Donc il a trois mains. Ennemis, plus <rire> Ce qu'on peut dire, c'est que ce CD est disponible à partir de maintenant. Que les gens qui ont participé au. Donc, oui. Le crowdfunding sur lui, vont le savoir dans quelques jours. Oui, une un version livre. dédicacée. Exactement, pour les personnes qui ont droit à une version ouais, dédicacée, ce n'est pas mal. Ce petit CD sera accompagné de quelques goodies, ce en ouverture une surprise. C'est juste, oui. On a été tout, tout influencé par le crowdfunding. Et voilà. C'est aussi une très grande fierté ce qu'on a fait là. Faut le dire quand même. C'est la première fois qu'on a un truc comme ça. ça C'est beau. C'est beau, ça donne presque envie de, de... Ça donne presque envie de... Coupé, Donc, à bientôt Merci. Merci.